Bonjour amis traders, alors excusez-moi pour la casquette, mais le soleil tape assez fort. Je suis ici à La Laguna, donc à, à Tenerife. La Laguna, c'est l'ancienne capitale de Tenerife, donc c'est une euh, très belle ville. Euh, si vous venez euh, dans le nord de Tenerife, je vous conseille de la visiter. Il y a de très anciens bâtiments, euh, très jolis. Donc euh, le sujet de cette vidéo, c'est mon indicateur euh, SDI sur la plateforme ProRealTime. J'ai reçu beaucoup de demandes de personnes qui souhaitaient installer mon indicateur SDI que je fournis gratuitement avec ma formation au scalping. Donc pour l'installer sur la plateforme ProRealTime. Alors j'ai eu beaucoup de demandes, malheureusement je ne peux pas satisfaire à cette demande pour la simple raison que la plateforme ProRealTime dans sa version actuelle ne permet pas d'aller chercher des informations sur une unité de temps autre que celle que vous affichez. Donc, malheureusement, il faudra attendre euh, probablement une autre version de ProRealTime pour, euh, euh, pour que je puisse faire développer cet indicateur. Maintenant, ce n'est pas indispensable. C'est un indicateur donc, que j'ai fait développer pour euh, avoir plus de confort. Donc, il fonctionne sur euh, MT4 et il permet donc de voir le niveau du RSI sur toutes les unités de temps. Donc c'est simplement un confort puisque vous savez qu'en principe lorsque le RSI est au-dessus de 50%, vous avez une probabilité que le marché va monter et si vous, avez, vous êtes au-dessus de 50% sur toutes les, toutes les unités de temps, c'est très pratique sur euh, la plateforme que vous utilisez de voir d'un coup d'œil toutes les unités de temps. C'est ce qu'on peut voir donc euh, sur MT4 avec mon indicateur SDI, mais ce n'est pas indispensable, vous pouvez aller voir d'une unité de temps à l'autre sur ProRealTime, ça vous prend un petit peu de temps, mais euh, ça permet malgré tout d'utiliser euh, ma formation au scalping, elle fonctionne très bien également sur ProRealTime. Alors, Ce que vous pouvez faire, c'est remplacer cet indicateur SDI par euh, les points pivots, donc Benoît Rousseau, vous savez que c'est un, un, un trader qui fait du scalping dont je me suis euh, beaucoup inspiré pour ma formation au scalping et lui utilise trois indicateurs, donc il utilise le RSI, les points pivots et également euh, les bougies Ekenashi que j'utilise également dans, dans ma formation scalping. Vous pouvez ainsi remplacer le SDI par l'indicateur euh, point pivot je vais faire des, des vidéos dans l'avenir sur cet indicateur-là, euh, que ce soit sur ProRealTime ou sur euh, MT4, de manière à ce que vous voyez l'intérêt de cet indicateur qui me semble effectivement euh, intéressant d'utiliser. Il existe des milliers d'indicateurs, il en sort régulièrement des nouveaux. Il faut donc faire une sélection. Euh, Benoît Rousseau en utilise trois. Moi, j'en utilise 5 avec le SDI, mais maintenant, vous pouvez remplacer donc, le SDI sur les points pivots. Toujours avec ma formation au scalping, soit euh, sur euh, le MT4, soit sur ProRealTime. Alors, Le gros avantage de ProRealTime, c'est qu'on peut descendre en dessous d'une du minute, on peut trader en tic. Benoît Rousseau, il trade dans, en 100 tics. Je vais faire des essais, des analyses pour voir si on peut descendre en dessous du centique. On verra ça dans, dans différentes vidéos, les intérêts de, de l'une ou l'autre unité de temps lorsqu'on descend donc sur les centiques qu'on ne peut faire que sur la plateforme ProRealTime. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc Malheureusement, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour mon indicateur SDI, mais euh, vous pouvez malgré tout utiliser efficacement ma méthode de scalping que ce soit sur MT4 ou sur ProRealTime. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Si vous passez à Tenerife, eh faites-le moi savoir. Il arrive que je rencontre des étudiants qui, qui viennent ici à, à Tenerife en vacances. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos qui à mon avis vous intéresseront,